Salut les Rolistes, et on se retrouve pour RPG Day 2018, question numéro 11. Le nom de personnage le plus wild, le plus sauvage, le plus étrange euh, Et bien, dans la campagne de personne en cours, il y a un des personnages d'origine euh, hawaïenne, je crois, ou philippine, non, hawaïenne, hawaïenne, dont le prénom est... Alors, je voudrais pas vous reconnaître... Ahu Ari, hein, genre H, A, H, U, A, 2R, 2I, euh, et le nom de famille, je ne m'en rappelle pas, mais il est trois fois plus long. Euh, donc on n'a jamais réussi à le prononcer, aucun jour n'a jamais réussi à le prononcer, donc son surnom de biker dans le club a simplement été Harry, comme le prénom. h eh u a été transformé en Harry, puisque a priori, personne aux États-Unis n'était capable, évidemment, euh, de prononcer son nom. C'était la 11ème question de la RPG Day 2018. Merci de m'avoir regardé. À demain. Ciao les Rolistes.